Qu'est-ce qui vous fait peur Dites ce qui vient. Dites ce qui vient. Qu'est-ce qui vous fait peur Dites ce qui vient. Dites ce qui vient. Thank you.